Bonjour et bienvenue à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Greg Cash du Minnesota. Bonjour Greg, comment ça va? Très bien, Greg, et toi? Et très bien, merci. Euh, on est affilié avec euh, le poste de radio CFRH 88.1 et 106.7. Ça fait que la discussion, vraiment, c'est les métiers, les francophones du Minnesota. Ça fait que je te laisse la parole pour euh, la région. Dis-nous un peu d'histoire. C'est comment que tu t'es formé là-dedans? Oui. OK, très bien. Okay. Um, je suis euh, euh, résident, euh, euh, président de la French American Heritage Foundation de Minnesota. Et notre but, c'est de faire connaître si tu veux, euh, l'histoire et l'héritage des francophones euh, qui a formé euh, ce qui est maintenant l'État du Minnesota. Et justement, j'ai des racines euh, euh, courtes de bois, euh, moi-même. Un de mes ancêtres euh, était euh, Médard Chouard des Groseillers, qui est euh, venu dans le Minnesota en 1659, et ces deux-là, euh, ils étaient les premiers deux non-autochtones euh, documentés dans le Minnesota. Ils sont venus pour explorer et pour, euh, pour trouver euh, les fourrures, euh, en, en principe, euh, de castor euh, pour les euh, chapeaux euh, en Europe. Et euh, après qu'ils sont venus, ils sont revenus euh, à Montréal avec 60 canoës uh, pleins de fureurs et 300 uh, auto autochtones. Et uh, le gouverneur de la Nouvelle-France a, a confisqué uh, tous ces fureurs parce qu'ils étaient non uh, licenciés ou bien li ils n'avaient pas de licence. Et uh, pour un certain temps, ils ont mis uh, des grosiers dans, dans la prison, mais, mais pas pour longtemps. Et... Uh, il n'était pas très heureux, les deux. Alors, euh, Médard Chouard des Grosiers est venu en France pour euh, avoir des de décompenses et euh, il s'est réuni avec euh, Colbert, qui était le, le ministre de Finances de Louis XIV. Et Colbert n'était pas intéressé à aider, euh, même pas avec la traite de, de Fourourour. Et il est revenu et il est allé à Boston euh, et pour trouver des investisseurs pour, euh, pour créer une compagnie de, de la traite de fourrure. Ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour investir, mais ils ont euh, proposé euh, à le prince euh, euh, Rupert euh, en Angleterre. Après Boston, euh, ils sont euh, venus ou sont allés euh, en Angleterre. Pour rencontrer le prince Rupert, qui était euh, le fils de, du roi. Et euh, il s'est intéressé dans la, dans la traite de, de fourrure. Et ils ont fait un voyage euh, qui, qui n'a pas réussi, mais finalement, le deuxième voyage euh, s'est bien passé et ils ont investi et créé euh, la compagnie de la baie d'Hudson. Alors ça c'est euh, des gros euh, Son euh, euh, beau-frère était euh, Pierre d'esprit Radisson, euh, qui est plus connu euh, grâce aux hôtels Radisson aux États-Unis et euh, un peu dans le monde entier. Et euh, euh, il était son beau-frère parce que sa deuxième euh, femme euh, était euh, le, le, le Wow, la sœur boitier euh, de, de Radisson. Mais sa, famille, euh, sa première femme euh, était Hélène Martin. Ça, c'est la, la femme des de, de Grosillers. Et Hélène, Hélène Martin était la, la fille d'Abraham Martin, euh, dit euh, l'Écossais. Et tous les Canadiens connaissent bien euh, la bataille... Euh, euh, euh, sur les champs euh, d'Abraham. C'était la fin de la guerre entre les euh, Français et les Anglais. Bon. Puis, euh, le Minnesota, euh, c'est quoi comme qui en tu l'étendard? comment? C'est l'étendard du Minnesota? Oh, l'étendard, oui. Euh, l'étendard euh, du Minnesota, le drapeau, euh, il y a écrit dessous euh, l'étoile du Nord. Du Et euh, c'est le seul euh, État dans les, dans les États-Unis où il y a du français sur le drapeau. Et euh, la ville de Minneapolis, qui est la plus grande ville, à leur euh, euh, blason, euh, il y a écrit « en avant ». En avant. Qui représente quoi, ça? Toujours avancé. Euh, euh, un peu focalisé sur l'avenir, j'imagine. Toi, ta, ta première langue, c'est l'anglais. C'est comment oui. tu as fait pour parler en français? Mes parents, et surtout ma, ma mère qui était prof, elle a vu que quand j'ai entendu un accent français, soit sur euh, la radio or, ou à, à la télévision, que j'ai bien mimiqué. Et, euh, ça, elle, elle, est, elle était d'origine minnesota, mais euh, elle s'est mariée avec euh, mon père, qui, qui habitait en Illinois, alors, alors elle s'est déménagée en Illinois. Il a raconté ça à sa sœur qui restait toujours dans le Minnesota, euh, ma tante et ma tante a, a dit, oh, je viens de vous, euh, lire quelque chose dans le journal au sujet d'une colonie de vacances de la langue française dans le Minnesota, dans le nord du Minnesota. Et mes parents m'ont envoyé à cette colonie à partir de l'âge de 10 ans et j'ai étudié tous les étés le français et plus tard dans l'école et, et, et dans l'université. Et en plus, j'ai vécu euh, en France d'abord comme étudiant à Aix-en-Provence et plus tard à, à Paris. Et j'ai aussi eu l'occasion de voyager au, au Québec. Mais euh, je, je m'excuse pour mon accent euh, un peu franco-français. Euh, les, les francophones, est-ce qu'il y avait plusieurs communautés au Minnesota qui étaient francophones? Beaucoup, beaucoup. Il y a un tas de villes euh, qui existent toujours avec euh, les noms français Et il faut dire, euh, pour les premiers 200 ans qu'il y avait des, euh, des, des non-autochtones dans, dans le Minnesota, ils parlaient français. Ce n'était pas euh, jusqu'au 1820 que les anglophones sont venus, euh, surtout pour le, la traite de, de ferreur. Mais, euh, par exemple, euh, il y a des rues à Minneapolis, Onypin, euh, La Salle, Nicolet, Marquette. Euh, euh, sauf euh, Onypin, ce sont euh, bien sûr des explorateurs. Euh, père Onypin était euh, missionnaire et prêtre. Et il y a le, la ville de Duluth, qui est euh, nommée pour sieur Duluth. Avant ça, c'était euh, fond du lac, parce que c'est au fond du lac supérieur. Albertville, euh, Cloquet, Grand Marais, un Grand Portage, où la Compagnie Nord-Ouest a euh, établi leur, euh, leurs opérations euh, dans le, sur le Lac-Supérieur. Et beaucoup, beaucoup de villes avec des noms français. Et surtout, euh, c'était les communautés euh, francophones euh, pour longtemps. C'était quoi les liens euh, entre les Français et les Autochtones? Oh, ils il, il faisaient la traite ensemble um, il y avait des, des mariages uh, entre uh, les, les cours de bois, les voyageurs et, et des, des femmes autochtones um, c'était uh, ça a commencé avant uh, l'arrivée des, uh, des, des, des filles du roi uh, au Québec ou, ou à la Nouvelle-France uh, alors uh, c'était très proche et uh, ils avaient des relations euh, très bonnes aussi. Euh, Ce n'était pas le cas avec les, les Anglais et, et, et plus tard les Américains et les, et les Autochtones. Est-ce qu'il y avait des villages euh, qui étaient proches des Français, des villages autochtones qui étaient proches des villages français? Oui, euh, on, a, on a commencé euh, euh, la première... Euh, c'est pas en ville, mais euh, communauté euh, dans le Minnesota, c'était euh, euh, où il y avait le la fleuve Mississippi, euh, qui a, a, a joint euh, la fleuve, euh, c'était la rivière de, de Saint-Pierre, euh, que les Français l'appelaient mais, euh, mais c'est maintenant le, la, la rivière ou la fleuve Minnesota. Et... Il y avait une communauté uh, autochtone et um, il y avait aussi uh, un prêtre qui a, qui a bâti uh, une chapelle, uh, la chapelle de Saint-Paul. Et uh, la, la ville là est, uh, est appelée Mendota, qui est un, un nom euh, Dakota. Et uh, uh, il y avait des... Des, des Français qui, euh, qui ont bâti euh, des, des maisons, etc. Là. Euh, oui, ça, ça a commencé, les, les, villes jumelles, les villes jumelles ont commencé là, et un peu plus tard, euh, il y avait un, un, un québécois qui, euh, qui avait, euh, un, je ne sais pas le mot en français, mais un, un trading post. Euh, et son nom oh. était poste vor... de traite tra... tra... tra... c'est très facile oh, oui. euh, il y avait un, un Québécois qui a créé ce poste et son nom était Pierre Parent, mais il avait un oeil qui était un peu bizarre alors son on, on lui a appelé l'oeil du cochon du... alors cette communauté, le nom était l'oeil de cochon et euh, les gens étaient obligés de déménager euh, euh, plus loin d'un fort qui était là euh, pour euh, contrôler un peu la, la traite et, et aussi pour gérer un peu les, les autochtones. C'était obligé de déménager à cet endroit et le prêtre euh, Pierre Galtier ou Père Galtier a décidé: non, on ne peut pas appeler notre ville l'Oeil euh, de Cochon. Alors, il a renommé à Saint-Paul. Et Saint-Paul, c'est le, le capitale du Minnesota. Bon. Euh, Parle-nous donc de, de la fédération. C'est quoi ça, au juste, puis euh, comment que ça a commencé? Et aller euh, livre un peu. Là. Oh, il euh, y avait euh, un territoire de, de Minnesota, mais jusqu'au... Euh, la guerre... Euh, hmm, C'était quelle guerre, je crois, la guerre... Euh, entre la France. Non, ce n'était pas la France et, euh, et, euh, et Angleterre, c'était euh, euh, avant. Mais Napoléon a décidé qu'il ne pouvait pas... Oh, C'était euh, la, la, la guerre de Napoléon, la guerre de Napoléon. Il y avait la, la, la guerre contre les, euh, les esclaves en Haïti, euh, et il a décidé c'était trop difficile d'avoir des guerres euh, en Europe et euh, en Amérique en même temps. Alors, il a euh, vendu euh, tous ces, euh, ces, euh, ces territoires euh, aux États-Unis. Euh, c'était l'achat de la Louisiane, on, on appelle ça aux États-Unis. Et c'était grâce à ça qu'on pouvait former euh, le territoire de Minnesota, parce que le, le, le tiers plus bas, c'était français. Et en haut, c'était euh, euh, américain, si, si tu veux. Et après ça, on pouvait euh, créer euh, un territoire et plus tard l'État du Minnesota. Puis la Fédération euh, d'héritage, c'est commencé comment ça? La Fédération d'héritage, ça veut dire quoi exactement? Le oh, notre, notre Fédération. Oui, oui, oui. Oui, OK. Excusez-moi, j'ai mal compris la question avant. Euh, il y avait euh, euh, une organisation euh, euh, sœur avant qui appelait euh, euh, la Société Franco-Canadienne, qui a duré euh, 20 ans et c'était euh, pour la plupart des gens avec des racines euh, de la Nouvelle-France ou du de, de le, le Canada francophone, soit Manitoba, soit Ontario soit Québec ou des autres endroits. Et euh, euh, après que cette société a cessé ses euh, opérations, euh, quelques ans après, euh, ça fait presque dix ans, euh, c'est notre dixième euh, anniversaire cette année, on a décidé de, de créer une fondation. Alors, on est euh, euh, non-profit. Et euh, euh, c'était pour, euh, juste comme euh, j'ai euh, décrit euh, tout à l'heure, c'est pour euh, promouvoir un peu euh, l'héritage et l'histoire des Français et des Franco-Canadiennes euh, qui étaient euh, ici, dans ce qui est maintenant le Minnesota. Euh, les anglophones et euh, les euh, scandinaves euh, sont venus euh, beaucoup après, mais ils sont... Euh, ils étaient plus visibles, si, uh, si tu veux. Il, uh, il y avait la société uh, uh, américaine suédoise. Il y avait les, uh, les fils uh, de, de la Norvège et toutes ces choses. Alors, on a décidé de, de, de, de monter un peu notre visibilité parce que c'est bien les Français et les Franco-Canadiens qui ont créé le Minnesota. Oh, oui, oui. L'histoire, euh, la Fédération de l'Héritage a écrit plusieurs livres. Peux-tu euh, nous décrire c'est quoi de ces livres-là? Oh, euh, on a quatre ou cinq livres. J'aurais euh, les apportés pour les montrer, mais euh, euh, je crois qu'il euh, y a un livre qui est, euh, euh, qui est basé sur toutes les, euh, tous les euh, communications mensuelles de la société uh, franco-canadienne uh, qui est cette uh, uh, communication appelée uh, « Entre nous ». Alors, un des livres, c'est une collection de, de cette, uh, ces communications. Il y a aussi un livre uh, uh, sur uh, la création du, du, de, de, des villes jumelles qui s'appelle uh, « Where the Waters Meet ». Et ce sont des deux fleuves que j'ai discuté tout à l'heure et uh, la, la communauté de, de Mendota. Uh, il y avait uh, um, il y a aussi, uh, uh, it, it started with uh, a chapel uh, sur le, uh, le la chapelle de Saint Pierre uh, qui qui est dans le Mendota et et, et uh, uh, un autre livre j'oublie maintenant le, le titre de ce livre mais on peut trouver tous ces livres, si, si on en est trait sur notre site web, euh, fahfminn.org, euh, c'est notre fédération, notre fondation. Euh, puis le but de, de la fédération, c'est de promouvoir le français, euh, l'histoire, quoi? Oui, pas, pas, pas tellement la, la langue française. Mais l'histoire et, et, et l'héritage et on a um, tous les ans on a deux trois uh, programmes qu'on uh, qu monte sur uh, sur l'histoire sur uh, l'héritage uh, un peu sur la généalogie on vient d'avoir um, uh, un programme récemment à, à Dayton Minnesota et on a fait des recherches sur uh, je ne sais pas, 30, 40 familles d'origine franco-canadienne qui ont établi cette communauté, et un peu pour communiquer un peu d'où ces gens venaient dans le Canada et tout ça. Et on fait aussi chaque, chaque année une fête de la Saint-Jean-Baptiste pour euh, fêter un peu la fête nationale du, euh, des francophones au, au Canada um, et des, ce genre de choses. C'est euh, votre fédération qui organise ça ou euh, la communauté? C'est euh, nous et aussi euh, euh, la Dakota County Historical Society parce que euh, ça, ça se trouve à Mendota et il, il reste toujours uh, quatre uh, bâtiments qui étaient uh, bâtis uh, dans les, uh, les années uh, uh, au début du, du Mendora. Il y a la maison de, par exemple, de Jean-Baptiste Faribault, uh, qui faisait la traite uh, de fourrure uh, d'abord avec uh, la compagnie nord-ouest, et puis, plus tard, avec euh, la société euh, de fureur américaine euh, fondée par John Jacob Esser en 1812, euh, il y a la maison de Hippolyte euh, Dupuy qui a créé euh, la première épicerie. Euh, euh, et ce, cette, euh, ce bâtiment était euh, son business, mais aussi euh, sa maison. Il y a la maison de Henry Sibley, qui était le premier gouverneur euh, territorial euh, de Minnesota et plus tard de, de l'État de Minnesota. Alors, euh, on, on sponsorise euh, la fête avec euh, euh, eux et, et, et nous et d'autres animateurs. Est-ce que, est que les gens reconnaissent l'histoire? La population francophone reconnaît cette histoire? Euh, un peu, mais euh, c'est à nous de, de, de leur apprendre l'histoire et de faire la promotion. De, de faire la promotion. Euh, nous portons des vêtements comme ça euh, euh, et, euh, et, et d'autres euh, euh, participants, si, si, si tu veux. Euh, et il y a aussi euh, un groupe des réanimateurs ou animateurs qui, euh, qui s'appelle... Euh, la compagnie des hivernants de la rivière Saint-Pierre, qui euh, euh, porte des, des vêtements voyageurs. Um, et il euh, y a aussi euh, de la musique, euh, de la période, euh, des danses euh, et des gens qui, euh, qui font des présentations un peu sur, euh, sur l'histoire. OK. On prend une pause, puis on en revient dans quelques minutes. Oui, bien sûr.